que tu as choisi cet après-midi. Oh, j'ai lu la Bible, j'ai vu que ta parole me dit. l'Esprit Saint qui pousse tes serviteurs, l'Esprit Saint règne au milieu de nous. règne dans cette nuit que ton Esprit Saint et glorifie le nom de Jésus. son serviteur soit poussé par le Saint-Esprit. Il part selon vous pour accueillir l'homme dédié. j'appelle suis et qui j'appelle appelle notre pasteur. Alléluia. Alléluia. c'est Seigneur, nous sommes encore. le Nous de notre cœur. de Nous de Amen. Est-ce que Jésus. Ah, t si tu veux rester de vous, tu restes de vous si tu es passionné, tu te dépasses. Si on peut chanter de vous cette chanson. Sans doute que ça ne peut pas. Pas de mal. Pas de mal. Pas mal. Pas de Pas de mal. Pas de mal. Pas mal. Pas de de mal. mal. Père, comme on va Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. On fait comme ça, fait comme ça pour que je vois Dieu vivant. Amen. Amen. Et Dieu soit loué. C'est vrai, on devait terminer. Mais on n'a pas encore terminé. Amen. Alléluia. Le dimanche passé, on avait parlé sur le pardon. Sur le pardon. J'avais dit le, le pardon. Et pardon nous libère. J'avais insisté en disant que plusieurs choses arrivent dans nos vies. Plusieurs. Ou plusieurs sources de manière qui sont dans ma vie. Ce n'est ni Dieu, ni les sorciers, ni la famille, mais c'est toi-même. En tant qu'enfant de Dieu, il faut savoir de donner pardon, il faut savoir aussi de pardon. Pourquoi la Bible dit, si tu ne sais pas pardonner, Dieu aussi, ton père, il ne te pardonnera rien. J'avais insisté encore. La Bible nous enseigne que si tu viens à l'église, tu viens adorer Dieu, lorsque tu portes ton offrande pour offrir, et lorsque tu vas penser au dedans de toi, que tu as un problème avec quelqu'un, tu dois le laisser ton offrande. Aller régler d'abord ses problèmes avec cette personne, après tu peux venir pour offrir à Dieu. Vous savez, nous venons à l'Église, mais nous ne voyons pas la de Dieu. non, c'est parce que Dieu ne veut pas, c'est parce que nous ne savons pas comment donner le pardon et comment pardonner. Quand tu ne sais pas pardonner, j'avais dit toi-même, tu bloques tes bénédictions. Écoutez, tu peux prier, gêner, mais le problème finalement c'est que ni la prière, ni la légende, mais les c'est ça. J'avais dit c'est pour cela plusieurs fois que tu vas voir les pasteurs va prier pour toi pour un problème. Ou plusieurs pasteurs peuvent prier pour toi pour un problème. Mais tu verras que le même problème continue. Écoutez la tirs nous aide à détecter si la personne a les problèmes de pardon en lui. Et si la pire d'âme détecte que cette personne a les problèmes de pardon, écoutez, si la personne, il doit donner le pardon, ou la personne répond ou prend le pardon, la personne n'a pas besoin de gêner. On n'a pas besoin de faire la prière avec 40 jours, que... ni des 30 jours pour avoir la délivrance. La délivrance vient automatiquement parce que vous avez détecté la maladie. -ce que... Amen. Et j'avais dit ces si problèmes de pardon, ça peut se trouver au niveau de la famille. Personne est dans ta propre famille que tu ne parles pas. Et il y a certaines personnes, c'est toi qui les as blessées. Tu as blessé cette personne, ça peut être ton grand-père, ta grande-sœur, ton cousin ou ta cousine. C'est toi qui l'as blessé. Mais tu es les, les premiers et retenir ces problèmes dans le cœur. Écoutez, je vais vous donner un témoignage. Lorsqu'elle était bien, elle ne pas de l'argent de J'ai une autre les gens venaient et la boucle, ils venaient à la boucle, il y a la boucle, ils venaient tu peux les passer pour moi, quand tu vas retourner, Tu te veulent quelque chose. Et vu qu'on avait des cousins, des personnes qui étaient en n'importe en Angola, on avait comme quand même beaucoup. Et ils venaient tous des morts qui ne pouvaient pas faire d'autres personnes là Et je me souviens, on avait reçu un cousin. qui était dans le champagne. Il m'a donné. Il n'y avait pas de Il je prends mes propres témoignages et la paix. Et il y a mon frère qui va venir il pense que je prendre le la Et moi, ça m'a fait. Je parlais de l'autre. Je me dis qu'on avait fait presque deux ans à ce projet. Je dis bien presque deux ans. Pour un projet, pour simple documentaire. Et, et vous savez, pendant deux ans-là, combien de fois j'ai raté des bénédictions de Dieu. Gloire à Dieu! On s'est réconcilié comment S'il vous plaît, regardez-moi, regardez-moi, arrêtez de me Dans les jeux de, de guerre, on ne s'appelait pas les noms. Les jeux qu'on s'est cachés, on s'est je te tue, je te tue. Directement. J'ai appelé son nom, tu les j'étais qui? Et le sien a fait mon nom. C'est par là qu'on peut le construire. Écoutez, il y a des choses qui ont bloqué ton pension, qui ont bloqué ton mariage, qui ont bloqué, bloqué tes enfants, qui ont bloqué plusieurs choses dans ta vie. Ce n'est pas le problème de la prière. Ce n'est pas le problème de la prière. Écoutez, le médecin, particulièrement en Europe, lorsque quelqu'un est malade, le médecin sont patient, il ne fais pas s'ils apprennent ça à l'école. Ils sont patients par rapport à quoi Ils ne donnent pas les médicaments. S'il si ne trouve pas encore la maladie, tu peux mourir. Mais lui, il n'osera pas à découvrir le médicament. Parce que si le médicament te fait mal, c'est son bureau qui sera retiré. Il restera patient jusqu'à ce qu'il va découvrir. Et il y a des maladies. Depuis que tu as commencé à faire des analyses, tu n'éprouveras pas qu'est-ce qui se passe dans ton corps. Parce que les problèmes, ce n'est pas le médecin, mais les problèmes, c'est ce que tu as retenu dans ton cœur dans les niveaux du Pâques. Tu dis, Amen, ah je vais avancer. Ouais. Écoutez, dans le niveau de la famille. Je vais aller plus loin dans le niveau de la famille. Il y a des enfants qui ne parlent pas avec leur propre maman ou leur propre père. Il y a des personnes qui ne parlent pas Depuis que tu es là en Europe, parce que tu avais fait quelque chose, et c'est eu un mauvais retour. Frère, ouais, une bonne solution, c'est de ne plus envoyer, mais avoir une bonne relation avec tes parents. Ou lorsque tu envoies, envoies pour mangent, envoie pour qu'il mange, mais n'envoie pas pour faire quelque chose avec eux. Garde la relation avec ceux qui sont tout autour de toi. Tu garderas aussi une bonne relation avec Dieu. Si tu détruis toutes tes relations et tu as des problèmes partout à cause du pardon. Ta vie ne prospérera jamais. C'est un problème qui se trouve beaucoup chez nous, ai les enfants de Dieu. Est-ce que tu peux prendre le temps de réparer cela? Tu as blessé quelqu'un. Tu vois la personne, la personne te voit. Mais tu t'en veux. Tu dis ni au, ni A. Si vous me dérangez, je ne pourrai pas avancer, monsieur. S'il vous plaît. Merci. ni a. Mais dans la présence de Dieu, tu prie. Laisse-moi que Dieu passe ton temps. Dieu nous prépare. Dieu ne peut pas. Écoutez, la grandeur d'un bon enfant de Dieu, ou un bon enfant de Dieu qui a la maturité spirituelle, c'est un enfant de Dieu qui s'est donné le pardon. Et qui s'est récemment regarder. Quand tu n'as pas cette maturité-là, quand tu n'as pas cette facilité-là, tu n'as pas encore atteint la maturité spirituelle. Ou soit, -tu? tu laisses passer la chose, tu tolères, on dit, la tolérance, sans pourtant la rire. Et tu continues très bien avec ta relation. Ou soit tu parles avec la personne, tu lui dis c'est que tu te sens mal, et tu continues le chemin. Mais les parents, les parents, non, le pardon ne peut pas être t'aider. Non seulement au niveau de la famille, parce que dans la famille, vous savez, c'est aussi une des promesses que je vous ai données. Que les familles devant vont pas être dans les familles. Lisez les évangiles. On va citer sur les qu'on peut faire dans ces traités. Mais quand tu connais toutes ces choses que Jésus a dit, tu vas continuer et tu continueras à réparer les choses. Jésus dit vrai. Plusieurs des enfants de Dieu. Mais le problème, ça ne se trouve pas chez toi. Le problème, ça se trouve chez nous-mêmes. Tant qu'on n'a pas encore pris la conscience, ça ne changera pas. On était allé, je ne sais pas si c'était quelle année, dans une mission à Sonamata, dans Congo. On a rencontré une chorale qui chantait, il disait, Le diable dit à Dieu, « Regarde-moi tes enfants. Est-ce qu'ils m'ont trouvé moi, diable, dans leur vie pour qu'ils puissent m'acquiser ?» Leur vie ne marche pas à cause d'eux-mêmes. Le diable ne peut pas prendre accès dans ta vie si toi-même tu ne donnes pas cet accès-là parce que tu es plus puissant que le diable. Et Jean chapitre 4 dit ceci, verset 4, petit enfant, vous êtes de Dieu. Car ce qui est en vous est plus fort que ce qui est dans le monde. Quand on parle dans le monde, on réfère le diable parce que c'est lui qui est le prince de ce monde. Est-ce que tu as quelqu'un que tu peux pas est-ce que tu as quelqu'un qui peut te demander pardon et tu l'acceptes oui. Écoutez, béni, réparons des choses. Tu ne seras pas un pont, mais tu seras plus mature et plus intelligent. Et tu verras chose, qui n'arrive pas dans ta vie, arrivera sans que tu puisses gêner le père de ma vie. Parce que ton problème, ce n'est pas le gêne. J'avais dit, t'as première avec quelqu'un, mais tu peux te sont là. Tu pries tes prières sont là, tu pries tes viens sont là. Pourquoi tu ne pas? Pourquoi tu ne pas? Pourquoi tu ne m'écoutes pas? Mais je fais quoi? Le problème c'est quoi? Mais je fais quoi? Je fais tout. Tu n'as pas encore tout fait. Ça reste que tu pardonnes. Ça reste aussi que tu demandes. Hein? Pardon. Qu est ce que tu veux dire ah, Mais à l'église. Tu sais que jusqu'à aujourd'hui à, aujourd à l'église, il y a des personnes que, que tu parlais pas bien. Tu sais que aujourd'hui à, aujourd à l'église, tu peux voir ton frère ou ta soeur, mais tu passes. Tu sais que jusqu'aujourd'hui à, à l'église, quand ton cœur tient un problème avec quelqu'un, et tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Tu as besoin que Dieu puisse te bénir. J'avais dit ceci. J'avais hein? déjà demandé pardon à Dieu. Dieu m'a déjà pardonné. ça. tu n'as pas blessé Dieu. Tu n'as pas blessé Dieu. Tu as blessé une personne. Et cette personne-là, tu dois lui demander pardon et il doit te pardonner. Frère, nous devons avoir la facilité de demander pardon et de pardonner nos frères et sœurs. Des fois tu demandes pardon à Dieu et Dieu te pardonne toujours. Tu dis combien de fois tu fais Dieu mal, vraiment très mal. Mais lorsque tu reviens vers lui, il te pardonne toujours. Qu'est-ce que cette sœur-là t'a fait que tu ne peux jamais pardonner Qu'est-ce que c'est la là t'a fait que tu ne peux jamais lui pardonner que tu ne seras pas libéré dans ce problème, les choses dans ta vie ne changeront jamais. Non parce que les pasteurs disent, mais parce que c'est la Bible qui les dit. Ils sont venus à Jésus. Combien de fois on peut pardonner notre prochain Je Jésus leur dira. Cette pensée, pensée, c'est quand c'est passé Soixante, c'est passé Et le parti. cette personne, notamment, quand j'avais j'avais fait le problème de toi. Et quand j'avais blessé de toi, mais tu n'arrives plus. Tu l'as complètement détesté Quand tu le vois, vous n'êtes que tu vois des mots que ton frère Vaut mieux que tu vois devant moi que ta soeur, mais tu pries, tu pries avec elle, tu pries avec lui. Pensez-tu que Dieu, dans ses principes, tout écoutera? Tu veux être béni. Tu veux prospérer, tu veux t'épanouir. Tu veux que ta prière soit déclenchée quelque part. écoutez Je encore pardon. Un jour, un jeune garçon m'a dit on était chez moi à la maison dans la chambre, pas il m'a dit. Quel m'a plus Pas il commence à me parler. De demander, mais j'ai de moi. Mais j'ai de moi. J'ai jamais fait ça. Il a commencé à me dire merci. Mais lundi matin, au travail, un très long message. J'ai lu le message. Ah, mais j'ai fait quoi? Je n'ai pas répondu. Quelque temps fait deux le même ce parce que je veux dire, dire, comment peu je peux faire vais te dire, je vais je je vais te je je je je ne sais c'était quelqu'un qui m'a poussé. mais ça c'est pour ça. Je lui ai dit avant que quelqu'un moi je savais qu'il Est-ce que me demande Je à Je lui ai dit, je lui ai dit que un et je je suis sorti Et jusqu de C'est jusqu'au bout. Écoutez, la grandeur de l'enfant de Dieu, c'est quand tu sais pardonner ceux qui te font encore plus mal. J'avais dit, il n'y avait personne, lorsque tu le pardon, tu peux T'éloigner pour garder aussi tôt. Mais il y a des personnes dans la vie. C'est une personne qui est à côté de toi, il te fait du mal. Et tu es obligé de le pardonner. Tu sais pourquoi Parce que cette personne, Dieu peut te mettre à côté de toi, un, pour ton brisement deux, cette personne peut être l'escalier pour ton élévation. Il faut dire garde cette personne à côté de toi. Les choses elles vont se est compliquer. Est-ce que tu peux dire Amen? Pardonnons, nous avons fait Ça hommes. C'est pourquoi. Souvent, vas travailler avec des païens. Mais toi, tu veux le premier, à y aller de ça. Disons, je passais j'avais une idée de la personne qui était en télécharme, c'est lui qui t'avait pris comme ça. Donné, hein? Il t'a donné du travail. Mais tu commences à parler mal de cette personne, juste pour les détruire. Peut-être parce qu'il t'avait fait seulement une petite chose et que tu pourras directement lui pardonner et que les choses échangent. Moi, chaque jour, je confirme et prions, nous souffrons dans la prière parce que nous sommes désprédiés. Je comprends que ce que je pense Dieu ne peut pas permettre une personne qui sont dans ses principes qu'il demeure longtemps qu'il ne puisse pas vivre sa mère. Dieu sera juste. Si tu n'as pas les problèmes dans le A, tu as les problèmes dans le B. Si tu n'as pas les problème dans le B, tu as les problèmes dans le C pourquoi un bon enfant de Dieu à chaque fois, lorsque tu vois que les choses ne marchent pas bien, il faut que tu t'assoies, tu commences à examiner bien ta vie. Et après avoir examiné ta vie, mets-toi maintenant au travail de commencer à réparer chaque problème dans ta vie. Écoutez, je vais vous dire. L'argent ne vaut rien. Le travail, tout ce que nous pouvons avoir dans cette vie vaut rien. Parce que dans une seconde, tu peux tout perdre. Et tu vas directement dans le corps. Faisons très attention dans cette qui que nous avons. Comme j'ai l'habitude de dire, quand je travaille, si tu me mets la pression à le travail, je te dis ceci. Je ne travaille pas pour des malade, mais je travaille pour que demain, je retourne encore pour pouvoir travailler encore. Parce que si je donne tout, tout ce que j'ai aujourd'hui, demain, je n'aurai rien à donner. On ne prie pas pour entrer en l'enfer. Je ne prie pas pour qu'un jour j'entre en enfer. J'ai prie pour qu'un jour je reste avec Dieu au ciel. Si toi tu pries pour que tu ailles en enfer, un jour je te dirai bonne chance. Si ce n'est pas le cas, tu dois faire attention à tout ce que tu es tenté de faire sur cette terre. J'ai parlé au niveau des amis. J'avais parlé aussi au niveau des serviteurs de Dieu. Évitons de parler mal de ces gens. Évitons, évitons et évitons. Un serviteur de Dieu n'est pas quelqu'un qui peut jouer avec lui. C'est trop dangereux. Je vous dis, c'est trop dangereux. Je tu de le dire, ça va être dur. Quand tu tu quittes l'Angola, tu as quelqu'un à Tu quittes tu as tu si tu as blessé, tu vas encore. Si tu as blessé, tu peux te blesser, blesser, blesser, blesser, blesser. Est-ce que tu es en train de te préparer ton chemin ou est-ce que tu es en train de détruire ton, ton chemin? Et pendant que tu es en train de blesser ces gens-là, Des hommes, ils sont des bésiments, ils ont des faiblesses, ils se sentent aussi mal. Si la Bible dit n'attristez pas les Saint Esprits, les Saint Esprit, l'esprit, les, les Saint Esprit. évitons, évitons, je suis le premier. Je disais toujours, dis-moi, tu peux me ramener des choses du pasteur. Même si je sais que ce pasteur-là, il avait fait ça, on ne va pas partager. Je te dirai tout de suite, je ne veux pas cette conversation. Je ne veux pas. Parce que, pas de seul, on a tous. Des grâces du Dieu. Je vous avais parlé de David. Je vous avais parlé de Saoul. David, David, il a péché. Dieu le laisse dans le royaume. Dieu continue à marcher avec lui. Dieu accepte le pardon de David. Saoul, il a péché. Dieu le rejette. Tu me demanderas. Qu'est-ce que David avait de plus que Saoul Les relations étaient complètement différentes. Chaque homme de Dieu a son règne, sa relation avec Dieu. Et ces choses. Si ce sont des choses que tu avais commises, fais que toi pardonner à ce temps. C'est comme ton père qui pleure tout le temps pour toi. même si tu es quelqu'un qui marche, qui dort dans les toilettes lorsque tu pars, tu pars avec la Bible. Tu pries tout le temps dans la douche et tout. Ta vie ne progressera jamais tant que tu ne répareras jamais ces problèmes. Dieu, c'est ton Dieu. Merci. Ce que tu as compris. Aujourd'hui, je vais parler de l'écouté et des gens. Ce sont ici des choses que nous cherchons dans les questions, là où se trouvent les noms. Ce sont juste des traditions et une habitude et les gens ont l'habitude de faire couramment tout le temps. Quand je préparé ces messages, je me suis rappelé lorsque on était tout petits. S'il si y a un dé, je ne sais pas si c'était aussi votre cas dans votre famille, Tous les enfants, on doit nous couper les cheveux. Tous les enfants, on doit nous couper les cheveux. Je vous dis sincèrement, parce que jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi nous couper les cheveux. une tradition mais si tu suis très bien au fond de cette tradition il y a quelque chose il y a une alliance qui est liée à cette tradition voilà pourquoi vous verrez dans le livre des Lémitiques chapitre 20 la Bible nous dit Vous ne suivez pas les prescriptions des nations que je vais chasser devant vous. C'est parce qu'ils ont commis toutes ces actions et je les ai prises en horreur. Dans d'autres versions, il parle de l'abomination. Qui sont dans nos cultures, dans nos familles, nous fait entrer directement dans des mauvaises alliances. Voilà pourquoi j'avais dit tu dois avoir l'habitude, si tes parents sont connus, de parler et de demander des questions. Si lui, il ne le sait pas. Et si son père est en vie, il peut demander à son père. Parce que ce sont des choses qui impactent la vie de beaucoup de personnes. Et peut-être ton problème, tu n'as pas les problèmes de pardon. Mais peut-être ton problème, tu as des alliances qui ont épargné ta vie à cause des choses que tu commettais avant ou vous commettez en en famille. Quand vous le faites, vous pouvez taper la partie. Nous, dans notre famille, on le fait toujours comme ça. C'est bien de le faire mais est-ce que tu sais pourquoi dans votre famille, vous faites toujours comme ça C'est ça la question à poser à ton cœur, une personne intelligente. Ne faites pas tout parce que toute la famille, elle le fond. Mais si tu veux faire quelque chose, il faut savoir, est-ce que Dieu est d'accord avec ça où Dieu n'est pas d'accord avec elle, ça. Je ne pas dire que la coutume, c'est mauvais. On verra dans la Bible, la Bible nous parle que Jésus avait la coutume de faire ça. La fois Paul avait la coutume de faire ça, c'est juste l'habitude que vous avez de le faire mais il peut être un mauvaise habitude et une bonne habitude. Voilà pourquoi Dieu dira aux enfants d'Israël là où vous allez partir, là où vous êtes, mais vous ne conformez pas à leurs habitudes. Il ne faut pas faire de la même manière que eux. Nous avons l'habitude de dire ceci. Lorsque j'arrive à quelque part, si les gens dansent à gauche, moi aussi je vais danser à gauche, parce que c'est leurs habitudes. Et si les gens dansent à droite, moi aussi, je vais danser à droite, parce que c'est là l'habitude de sa, de ce pays. Daniel avait refusé cette habitude. Il a dit, moi j'ai un Dieu qui n'accepte pas les choses que vous êtes en train de me demander. Et je vais rester dans les principes de Dieu. Jacques chapitre 4, verset 5. Une autre personne répond, Marc 10, 1. Est-ce que tu es avec moi Amen. Alléluia. Amen. Lisez-moi ce verset-là. C'est 5. Pour être un plus rapide. Et quand le jour de était à côté la vie, Job appela les principaux sociaux, puis qui le met du bon pour pour plus grand dans la Et C'est ainsi que Job avait la coutume d'agir. Ça, c'est une bonne habitude. Marc, chapitre 10, verset 1. Je dis la est de là? Dans le territoire de Judée au-delà de Judaism. La foule s'assemblait de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit encore à l'enseignement. La, la Bible dit selon sa coutume, il avait la coutume de faire quoi? Lorsque les gens venaient beaucoup devant lui, ils vont leur s'asseoir et ils commençaient à enseigner la parole hein, de Dieu. Une mère qui a une très mauvaise accouture. Les mamans qui ont détruit la vie de leurs enfants, ils ont entré dans des mauvaises alliances et leurs enfants, leurs intestins, et maintenant sommes. C'était parce qu'un jour ta maman t'avait pris. Peut-être que tu encore bébé. Il était là. « Toi, attends ta vie, les hommes seront élevés pour toi, les hommes ne vont jamais t'abandonner. Tu seras plus que tu ne peux pas, tu verras, tu verras, tu verras ce que tu vas faire. » Là, cette maman est motivée comme ça. Et quand on va grandir, vous allez voir une jeune fille bien trouvée. Toutes les hommes de ce quartier-là, c'est pour elle. Les hommes elles sont toujours derrière elles. Et elle. Et elle-même dit, moi, maman, m'avait j'avais les hommes ne devaient pas se monter sur nous. Je laisse aujourd'hui. Je ne vais pas en venir. Parce que tous les hommes sont derrière elle. Hein? Écoutez, je vais parler d'autres choses quand je ne de pas et tu verras cette jeune fille, elle peut commencer à sortir avec des hommes et des hommes et des hommes. Il n'a jamais été fatigué. Sa vie est comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que sa propre maman avait l'habitude de prononcer des paroles sur elle. Donc, elle jetait de l'eau pour la laver. Écoutez, les liens peuvent venir de toi-même parce que tu l'as pris quelque part. Je dirai ça le dimanche prochain. Mais les liens peuvent venir aussi. Dans ta propre famille, pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui vient directement du sang. Je vais insister à dire ceci: vous êtes plusieurs dans votre famille, et il y a des problèmes qui sont à trois, quatre, cinq personnes. Tout est qui est répétitif dans une famille, c'est un problème et il y a un esprit derrière ça. Dieu donne à chacun ses noms, sa volonté. Mais lorsque tu vois des problèmes répétitifs dans ta manière, écoutez, tu dois prier et tu dois faire ces Le problème, c'est quoi ta mise aux églises? Si tu lis, lisez-moi ces versets. Jérémie chapitre 31. 28 à 33. Je vais vous expliquer ces versets. Lisez-moi ça rapidement. Jérémie mmh. 31. 28 à 33. Est-ce qu'il est peut-être bien entendu Je lis la parole du Seigneur. Jérémie 31. La parole c'est Je lis la parole du Seigneur. Allez. Et comme j'ai veillé sur eux pour arracher, abattre, des fruits, et faire du mal. Ainsi, je vais sur eux pour bâtir et pour planter des éternelle. En ce jour-là, on ne dira plus. Les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en, en, en, est, en, est, euh, en étant agacés. Mmh. Du Seigneur. Continuez jusqu'en bas. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Tout homme qui mangera des raisins verts temps en seront agacées. agacé. Parole du Seigneur. Parole et du Seigneur. Donne-moi un Amen-Bien. Amen. Ces versets montrent ceci. Dieu a déclaré mec, que personne va mourir pour son propre problème. Si le père a péché, le malheur ne tombera pas pour être sur les enfants. Mais quand est-ce que le malheur du père tombe sur les enfants c'est un problème d'alliance il y a une, une, un bruit qui circulait en Israël que le père a empêché et c'est les enfants qui vont ramasser maintenant les problèmes mais Dieu va s'élever en disant jamais mais quand quand c'est lorsque tu acceptera à faire une autre alliance à ah, celui qui a créé le ciel et la terre. Mais les problèmes, c'est quoi dans nos églises Les gens viennent à l'église, mais ils n'ont pas des alliances sérieuses avec Jésus. Voilà pourquoi les problèmes de nos familles nous poursuivent toujours et jusqu'à aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, cette personne, il est réellement. Mais nous venons à l'église dans l'hypocrisie. Nos vies n'est pas donnée complètement à Jésus. Voilà pourquoi les coutumes, les liens dans nos familles, persistent encore jusqu'à aujourd'hui dans nos vies. Moi, je c'est une parcelle de la famille où les cousins et les cousines se couchent l'un à l'autre. Ce n'est pas une histoire, je le fais avec une personne de proche. J'ai connu la parcelle. J'ai connu des personnes. Si aujourd'hui on va avec celle-là, demain l'autre va coucher avec celle-là. Et la chose est détenue normalement. Est-ce que tu peux dire Il y a des familles. Ils ont l'amitié. Ils ont l'amitié. Ils ont l'amitié. Si tu dis qu'à moi, moi je ne vais pas partir Si tu ne pars pas, ça c'est toi, c'est toi C'est toi qui a fait ça C'est toi Écoutez Quand tu entres dans ces jet-là, tu vas aller chercher le petit C'est par là que tu avais fait une alliance avec le témoin. Si ton problème ce n'est pas le problème de pardon, ton problème a commencé le jour où tu étais allé consulter cette église Et le fédicien vous a dit ceci, vous devez faire ceci, ceci, ceci. Et toi aussi tu y as contribué dans ces sacrifices-là. Et jusqu'aujourd'hui, tu as pris la chose qui tu as bien gardé. Quand tu viens à l'église, c'est mon règne, C'est mon règne, C'est mon règne. Tu vois les pasteurs-pasteurs depuis que je suis en Europe, les choses ne changent pas. J'ai gêné. J'ai fait ce que c'est. Mais tu as oublié. Un jour, ensemble avec votre famille, vous étiez décidé d'aller faire une exacte quelque part. Au lieu aussi que tu sois sérieux ou sérieux avec Jésus, tu es un enfant rien dans l'église. n'agit pas, Dieu n'agit pas, Dieu ne fait pas ceci, Dieu ne fait pas c'est ça. Non, non, non, non, non. C'est lui qui a l'alliance avec Jésus. Et si tu es fidèle avec Jésus, si le temps des épreuves est là, tu passeras à ces épreuves-là. Si ce sont les problèmes, Jésus prendra compte de cela et il va délibérer. C'est juste aujourd'hui, tu n'es pas encore libre de complètement. Tu dois retourner au-dedans de toi et vérifier des choses. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien à ah, Je continue. Vous savez, les gens avait une bonne volonté. Je pense que les, les enfants de Job avaient beaucoup de fêtes. Lorsqu'ils vont partir, ils vont faire de ces bêtes quoi, danser et tout. Lorsqu'ils vont revenir à la maison, la Bible dit Job avait la coutume de donner des holocaustes, des sacrifices à Dieu. Job n'était pas là où ses enfants ont péché, mais il s'y posait. Il a dit. Peut-être là où mes enfants sont partis, ils ont péché contre les dieux. Véritable. Je dois faire des sacrifices pour que mes enfants ne puissent pas tomber dans les problèmes. Toi, lorsque tu as commencé à travailler à l'époque, le premier salaire qui est la prémise de Dieu. Tu le prêtes, tu envoies à ma maman. Maman, tu vois ta petite sœur là, ton grand frère là. divisé disait sans sans sans, sans, sans, sans, sans vous partager. Ça c'est mon premier salaire. C'est trop gentil, c'est bien. Mais à Dieu qui a fait quoi ou qui a dit quoi? Il y a des gens, il y a des personnes qui ont détruit leur vie à cause des pouvoirs de être trop vont à détruire tout à tout le monde. Avec une soeur à l'Église, une très bonne soeur. Là, je déjà très trop Elle était avec un... Elle était très ancienne, déjà une année avancée. Là, c'était, je peux dire, c'était une dernière opportunité pour son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a pas trop avancé. Déterrer la seule lâche à été très très avancée. Ça décide une femme l'âge est avancée, elle va lui faire l'espoir de s'être fait déjà comme ça. Dans les secondes, il y a un frère qui va apparaître. Si tu regardes le Dieu, il s'aime vraiment. Il y a l'amour, il y a la complicité, il y a la compréhension. Maintenant, nous allons aller au niveau de la famille. La sœur n'avait pas mis. Il a accepté le Le frère a accepté comme ça. On va quand même avancer, nous avons un Dieu. On aura des enfants. Les jours du mariage, continuez. Le frère a tout d'abord Les mise. Les chaussures, les chaussures. L'autre a garder les chaussures. Et maintenant, c'est ce une chose c'est Les gens nous pensent, nous regardons les les la vie. Là, ne va marié. C'est moins de demain, parce que je Pas, non, pas, pas Nous faisons partie d'une famille. Mais nous devons faire attention à, à tous tous ces Est ce à tout ce qui se passe dans la famille. Est-ce que je vais m'expliquer Est-ce que tu vais dire Amen. Okay, dans la vie. Je ne te demande pas de haïr, papa. Je ne te demande pas de haïr de près ni de sœurs. Mais tu dois savoir, lorsque vous êtes en train de faire quelque chose, tu dois savoir la source c'est quoi. Tu peux entrer dans une alliance de la famille. Sans pourtant savoir quelque chose, et cette chose, ça va impacter toi. Voilà pourquoi tu verras dans être tu vas tu que tu j'ai connu une autre famille, une mère qui est dans le sida. J'ai même vu celui qui avait mort la dernière fois. Il vit la même maison avec une femme. On a dit qu'il tient le sida Elle continue à coucher avec sa femme. La femme n'a jamais été en sida. Ce n'est pas une histoire, je péquer. Le messie est mort, la femme est restée sans sida. Parce que la famille, ils ont le lien hein, de cette maladie. ce paradis. Quand est-ce que Jérémie chapitre 31, verset 28 où la Bible dit Ce que le Père en fait, ça ne tournera pas dans ta vie. C'est lorsque tu as une alliance sérieuse avec Jésus. Toutes ces choses ne prendront pas un pas dans ta vie. Arrêtons d'être des aventuriers au sein de l'Église. On vient à l'église pour donner complètement sa vie à Dieu. On ne vient pas à l'église pour chauffer les femmes de l'église. On montre des enfants, on se marie jamais. Je verras dans cette famille-là que nous avons. Ils sont intelligents. pas ça, Ça peut être un peu. Mais quand ça commence, tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde, il faut se poser la question pourquoi, pourquoi et pourquoi le tu tout le de là l'opportunité ce tout le déjà l'opportunité le monde, et le de se révolter et de c'est tout le non. Quand on dit que les gens ne ben pas, non, ça existe. Le problème, c'est lorsque tu es en et en réalité, ça ne peut pas t'atteindre. Mais quand tu viens à l'église, comme un téléspectateur qui vient regarder les pasteurs pendant qu'ils prêche, tu viendras à l'église avec une grosse Bible, mais tu marcheras avec des liens et des choses de coutume dans ta vie les choses ne changeront jamais. Ça, ça vient aussi de voir dans la famille, Le masques de finesse. Je vais parler de ça en enfin, parce lorsque je vais parler de la gloire de l'asexuel. C'est normal qu'il ne prouve pas. Quand tu regardes comme ça, c'est beau. Mais la personne qui veut se mettre pour la il regarde, il n'a pas même envie de te parler. Ça peut déjà arriver. Si tu prends une truc comme il commence à t'attaquer directement. T'as rien fait. T'as rien fait, on commence à s'attaquer directement. Et même dans la vie aussi, dans les Toi, tu es dans l'hibarashi. Toi qui n'aimes pas à donner les livres, Dieu a dit ceci, je prendrai les caca. Léhi, je vais te mettre sur ton village c'est pourquoi? Parce que lorsque les gens te verront, les gens fuiront devant toi. Tu n'auras plus des opportunités. Et une personne qui est sous la domination des liens. Il va porter la masquette de déliesse. Tu vas avoir le mariage devant toi et les mariages passe. Il y a aussi les femmes et les hommes je vêti une fois, je dirais que un endroit, je dirais pas un endroit. J'étais juste dans cette église. Il y a, brûlé, a, brûlé, a, brûlé, a, brûlé, a le il a pris la il a la marché. Les personne commence à tomber. Et il y a un homme qui va tomber. Et lorsque j'avance devant cet homme, Dieu commence à me parler de cet homme-là. C'était quelqu'un qui connaissait bien son travail, il a beaucoup le bonheur. Écoutez, le femmes de lui tue, le femme de lui empêche le mariage, le femmes de nuit prendre des richesses. C'est-à-dire que tu ne peux pas rester avec l'argent longtemps. Les femmes bénies ou les hommes de vont te désestabiliser. Et lorsque j'étais devant cet homme-là, Dieu commence à me parler de lui. J'ai pas le droit de prier pour lui. Je laisser comme ça. Et une fois que je suis allé dans une maison, j'ai raconté cet homme-là dans cette maison. Je, suis, je parle avec la personne qui était là. Mais cet homme, le jour où il était tombé, regardez ce que m'a a dit, ceci, ceci, ceci. C'est quoi l'homme qu m'a dit? Parce que c'est exactement ce qui se passe dans sa vie. a appelé, on a parlé. Il m'a dit, tout sais ce qui s'est passé dans sa vie. Dommage. dommage, dommage, dommage. Il avait changé un moment, et notre moment, il a réuni dans sa vie. Et sa vie est complétée jusqu'au jour. Si tu parles d'un moment, il ne reste pas avec une seule Il change de vie Il faut se demander pourquoi. Est-ce que tu peux dire Amen? Il y a le blocage. Parmi les sources de blocage, il y a aussi la famille. Il y a aussi. la famille. Il y a aussi le poteau. Ça veut dire une personne qui a fait quelque chose dans la famille. Et vous avez l'habitude de faire ça dans la famille. Vous avez l'habitude de, de faire ça. Vous le faites. Vous le faites. Vous le faites. Vous le faites. Mais c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, mais vous le faire tranquillement. Des fois, il n'y a personne qui va dire Mais oh, pourquoi on fait ça Mais vous le faites quand même. Des fois, vous contribuez à vous faire ça. Des fois, ce n'est pas le problème de, du pardon, mais c'est le problème que tu as développé longtemps avec ça. Et ça va te lier avec la famille. Jésus peut tout faire sans rien, mais Jésus ne peut pas tout faire dans ta vie si toi tu ne le donnes pas l'opportunité. Il vient, il frappe. Si tu ouvres, il entre. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. Écoutez, nous sommes dans l'église ou dans des églises avec beaucoup de problèmes parce qu'on est trop utopédé. Et nous sommes très, très, très intelligents par la parole de Dieu. Moi j'ai vu des famille très intelligente. Quand je vous dis intelligent, intelligent. J'ai mis d'autres personnes parce qu'ils parlent l'anglais, ils parlent, les langues, ils parlent les français, ils dépriment la latin. Tu parles avec la personne, tu verras une personne très intelligente. Mais ils ne trouvent jamais le travail. Jamais. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Tu regardes les grands frère, il est comme ça, le petit frère, il est comme ça, le petit frère, il est Tu verras même, lui, il est... Toutes les enfants qui font les examens d'état et ils réussissent. Mais lui, tu verras sa vie est toujours hein, compliquée. La kirtan est très importante pour sortir dans un problème. Écoutez, tu peux faire mieux en demi Mais si tu décides à réparer les choses, Okay. Moi, je vais te faire découvrir des choses, ce n'est pas compliqué. Je vais te faire découvrir des choses, mais c'est à toi de décider, est-ce que je vais continuer dans ce qu'à ou je vais prendre la décision pour changer Vous savez, il y a aussi des familles qui ont. Il y a des personnes qui sont en train de prendre la forme. Vous verrez dans chaque famille, dans chaque génération, il y a toujours un. Il y a toujours un. Il y a toujours un. au dans d'autres familles, il y a plus de C'est tout le monde qui vit comme ça. Les frères, les sœurs, ils sont comme ça. J'avais prié pour une sœur. Elle un était déjà maman de trois ou quatre ans. Je ne sais pas si c'était le cas. Cette sœur, elle perdait une place sur les frères. Et lorsqu'elle était venue, elle m'a dit, Pasteur, dans le moment où je suis en train de parler, je ne sais pas. Et ça part contre, Pasteur, je ne sais pas. Je peux dire ça de lui me là, je, je, je garde ça ici. Mais je ne le verrai pas. Qui a pris ça, je ne sais pas. Il y a des personnes comme ça qui perdent des choses, comme ça. Qui perdent l'argent dans la maison, l'argent part. Ah. L'argent part. Tu sais là où tu as mis ça, tu sais qu'il a mis ça, ça ça. arrive, ça arrive, ça arrive. Tu as trop des choses dans la tête, tu ne sais pas quoi faire. Tu quelque chose qui te et lui qui tu le Toi, chaque semaine, tout le temps, tout le temps, tu perds l'argent, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Demande est-ce qu'il y a quelque chose qui est derrière. Il n'y a pas quelque chose qui domine sur toi. Plusieurs personnes n'avancent pas, vous savez pourquoi, vous savez pourquoi. Tu gagnes bien papi. Seulement. C'est comme si les gens passaient l'argent. Tu vas te ressaisir lorsque tu vas dépenser tout. Après avoir dépensé, écoutez, ah, tape rien, t'as rien. À chaque fois, c'est la même chose dans ta vie. Écoutez, moi j'ai appris, il ne faut jamais envoyer les gens. J'ai appris ça. J'ai appris, il me faut. Une fois j'avais parlé avec une personne, j'ai appris tellement bien. Lorsque j'ai l'ai pris dans le pire, moi je me suis dit, il ne faut jamais manger les personnes. Parce que tu ne sais pas. C'est une personne qui est bien habillée avec une belle voiture. Sois content de ce que Dieu est tranquille. Es. Écoutez, -moi. il m'a fait partie même à vivre dans la tranquillité de Dieu. C'est aussi parce que je suis pasteur et je, je raconte beaucoup de personnes. Je raconte, non, c'est ma réalité. Non, c'est ma réalité. Raconte, je suis allé dans une foyer où la femme a des enfants. Il m'a dit, pasteur, tu sais comment nous avons tous ces deux enfants. Mon mari n'a jamais été exilé. Lorsque moi j'entre dans la chambre et je dors, lui, il reste au salon pour ne pas me déranger. Vous pour que moi je ne les touche pas. Et comment nous avons eu cet enfant? Quand il est au salon, Là, il sent que les désirs vont il fait rapide dans la chambre il fait le travail et ça vient très grave et mari finit à rester comme ça et a dans le salon. il m'a fait compte de, de, de et ça il a besoin de rester dans toi parce qu'il ne peut pas les avancer Mais regarde ta vie, prends la ton présence sur nous. Écoutez, donne ta vie à Jésus, tu verras les liens qui persistent dans ta vie, ça tombera un par, un par eux-mêmes. ces messages. j'avais tout le temps. Maintenant, vous savez, j'ai les médicaments pocher, pocher, prêcher, pocher, pocher, pocher, pocher, pocher, pocher, Mais tu as besoin de tes de pour que t'aider, soit une il te rentré. Et ça Je vais Il y a aussi des c'est passé dans la vie. tu t'es marié avec les enfants, les gens qui décéder, te donne une et toi, tu obligé d'accepter. Parce que c'est la petite. Est-ce que c'est juste aujourd'hui? Oui. oui. oui papa. Si tu dis non, il y a des choses qui sont à ton Mais quand tu agis, as Jésus, tu as avec Jésus, tu as la capacité de dire non. Hein même si il vient avec un groupe, Dieu sera pour toi en La Dans <coughs> qui a pour de découvrir l'amour Et c'est Il y a plein de changements. C'est pareil. Je vais commencer maintenant à diriger Il y a des épreuves que je ne fasse. Mais tu comprendras que ça, c'est une épreuve. Mais il y a des choses qui nous parce que son avant ce sont des problèmes. Tu avances le problème doit aussi le changement. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, il si change la façon de Dieu, les, les choses aussi changent dans ta vie. Quand il fait à chaque fois la même chose, tu auras aussi des résultats les même résultats. Mais si tu change la façon de faire les choses, tu auras des résultats différents. Et juste écouter les messages en quoi ça te concerne qu'est ce que tu peux changer en toi comment tu peux te diriger maintenant ta prière est ce que c'est le problème des parents? Est-ce que c'est le problème des poutchim ou le problème des liens Commence à prier.